On avait l'habitude, mais d'habitude, ces gens-là arrivaient en disant « je veux ça, je veux ça ». Et puis il fallait nous que, que, que l'on puisse pouvoir transcrire ça sur un plan technique pour pouvoir le réaliser, pour, pour faire notre métier industriel. La différence avec Mathalie Crasset, c'est qu'elle disait « je veux ce qu'il y a sur le plan là, et puis on va trouver des solutions ensemble pour pouvoir le réaliser ». Intellectuellement, pour nous, ça nous permettait de sortir de notre monde pragmatique, comptable et industriel. Pour les salariés dans l'entreprise, ça leur a permis aussi de faire quelque chose qui n'a pas, pas une finalité de, de, de production ou industrielle, qui n'est pas une pièce qui va dans un bus, une pièce qui va. Voilà, ça, permet de, ça leur permet d'avoir une autre vision de ce qu'ils peuvent fabriquer, une autre ouverture d'esprit. On a conçu des profilés qui permettaient à la fois de tenir l'ensemble de la structure, donc d'être stable, et aussi de recevoir les habillages euh, qui du bois en lamelles, qui du bois en bardage, qui euh, du chaume, euh, et qui permettent de rendre euh, le, les structures étanches.